Alors, ce que j'ai aimé dans la présentation de, de Jean-Luc, c'est toute l'authenticité la, qu'il y avait dans le discours. Et à mon avis, quelque chose qui va être facilement applicable. J'ai déjà pris quelques points euh, que je vais faire, euh, que je vais mettre en application dès la semaine prochaine dans mes, avec mes équipes, notamment les équipes de vente. Et je pense que c'est le côté euh, « euh, je suis important », ça m'est resté, et, et l'esprit le, gagnant. Et je pense que là, ça va nous aider dans la période qu'on est en train de passer en ce moment. Merci en tout cas à l'intervention et à